vous allez voir comment modifier le mot de passe et l'identifiant de, de votre compte utilisateur. Pour cela il faut cliquer sur utilisateur, votre compte arrive ici, je clique dessus, je vais changer ce nom là parce que ce nom est pris en compte dans le référencement donc je vais l'appeler numéro, pensez à la hit notoriété. Je vais changer l'identifiant. Je vais mettre par exemple. On est d'accord qu'il faut mettre quelque chose de plus sécure. Avec une majuscule par exemple. Je vais saisir un mot de passe. Pensez bon, à mettre des mots de passe qui sont un peu sécurisés. Voilà, il faut répéter deux fois le mot de passe. Notre email à mettre à jour éventuellement. Cet email sert à récupérer en fait les notifications quand il des mises à jour de jour. -là. Puis, ici, on vérifie que vous soyez... Super utilisateur pour avoir pris droit, enregistrer et fermer. Vous pouvez maintenant vous connecter et là mettre le nouveau compte pour vous connecter.